que le nucléaire, comme, comme les trip, les tripatouillages de virus, échappait à tout contrôle, vu que le monde n'est pas contrôlable, et surtout pas quand on commence à accoucher à, à l'atome ou, ou au vivant, c'est-à-dire euh, au troisième infini. Alors la situation leur échappe. qu'est-ce qu'ils font Ils font entourer la ville de Wuhan par l'armée, pour éviter que des contaminés sortent, et ils mettent 15 jours à distribuer les masques. Pourquoi C'est qu'il faut qu'il y ait un maximum de contaminés pour qu'ils puissent étudier la situation. Et donc, obligatoirement, ils ont, dû en rendre, ils ont dû en rendre compte aux quatre autres membres du Conseil de sécurité, qui, rappelons-le, sont les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la Fédération de Russie et la France, qui donc étaient parfaitement au courant depuis novembre 2019, euh, Déjà qu'un virus extrêmement dangereux s'était échappé d'un accord T4 et que ce n'est pas un corps militaire qui allait pouvoir le garder confiné. Et donc on voit bien que cette gestion par les 50 du Conseil de sécurité de l'ONU est criminelle autant que ce fameux accord de 1959. Et moi, je vais revenir sur cet accord de 1959. J'ai vu quelque chose, puisqu'on on dit souvent, il y, y a beaucoup d'imbéciles qui disent que le gouvernement Philippe Macron est, est un gouvernement d'incapables. Et moi, je m'insurge sur cela, j'estime qu'on ne devient pas président de la République ou Premier ministre en étant incapable, j'estime que quand tu écris plusieurs livres sur les conséquences de Tchernobyl, et eh bien c'est certainement pas parce que tu es un incapable ou, ou un charlot, et donc tous ces discours-là, ils ne visent qu'à une chose, c'est à ne pas contester le système qui a fait que ces gens-là peuvent sciemment, gérer des crises mondiales de manière criminelle. Et des crises mondiales dont ils sont à l'instigation. Parce qu'il oui. n'y aurait pas eu ce laboratoire P4 fabriqué par les Français, l'État français, pour l'État chinois. Il, nous n'aurions aujourd'hui la crise du Covid-19. Il n'y aurait pas... Sur décision de Chirac. Oui, sur décision de, oui, de Chirac. Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y a eu des conseillers scientifiques à la fois militaires et civils américains qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui ont dit que c'est un véritable scandale la livraison d'un laboratoire P4 à la Chine. voilà Et moi, je pense que ce qui est un véritable scandale, c'est l'expérimentation dans des laboratoires P4 de, de, de différents virus ou bactéries qui, s'ils s'échappent, et bien effectivement, ne peuvent provoquer que des pandémies mondiales. Tu veux dire quelque chose, pierre Lamour Oui. Je pense que... Il n'y a aucune preuve que le virus s'est échappé de PECA. Et dire, affirmer ça sans preuve, je trouve que c'est un peu gênant dans une émission où la démocratie est censée régner. Alors la preuve, elle est simple, la preuve, elle est très simple, elle existe. C'est que le premier contaminé était un chercheur du laboratoire PECA de Wuhan, voilà, et que les autorités chinoises ont décidé de, de donner. Euh, comme, comme euh, storytelling, que tout ça était parti du marché. Il faut bien savoir que le réservoir naturel du Covid-19, ce sont des chauves-souris qui vivent naturellement à plus de 700 km de Luan. Et donc, si une, si une pandémie naturelle aurait dû démarrer, elle n'aurait pas dû se trouver à Luan. Et est assez étonnant, quelle coïncidence, à Luan, il y a un laboratoire P4 pour fabriqué les Français et qui n'étudiait pas les coronavirus. Donc voilà, donc de dire qu'il n'y a pas de preuves. Pour, pour en fin de compte, venir apporter de l'eau au bout de du storytelling criminel des cinq nations en euh, permanents du Conseil de sécurité, c'est grave. Par contre, imaginez une histoire comme quoi c'est un virus modifié. Moi, je dis, j'en ai rien à foutre que le Covid-19 ait été manipulé ou pas. L'essentiel, c'est de savoir qui s'est réellement échappé à un l'aboratoire 4 Et en plus, les oui. nucléaires ont, dû, ont échappé de Charnobyl le 26 avril 1986. Les plus de 180 tonnes d'uranium, alors que là, on a un scientifique qui explique bien que les poussières d'uranium sont mortels pour tout le monde, pire que toutes les toxines, et eh bien ces 180 tonnes, ils n'ont pas été placés par hasard dans ce réacteur, car ce réacteur était là pour produire du plutonium militaire, du plutonium militaire, de qualité militaire pour l'URSS. Donc c'est ça la réalité, et seulement cette réalité-là, on ne veut pas en entendre parler, c'est pour ça que Radar en parle. Et moi, je ne dis pas que c'est plus mais je dis qu'il s'est échappé du laboratoire p de w Et ça, c'est certain. Roger, J'ai pas fini ma phrase. Donc moi, si ça continue, je me casse. Donc je t'ai dit que la, la preuve, pour moi, n'est pas faite que ça sort du P4. Deuxièmement, euh, les chauves-souris, je connais ce, comment ça voyage, ça peut faire des milliers de kilomètres. Et j'en je, je, suis certain. C'est pas 700, c'est 7000 ou 10 000. Et de notre part, la preuve que tu amènes, elle sort d'où Donc les migrations de chauve-souris, tu m'enverras le lien parce que je ne connais pas, il y a beaucoup de chauves-souris qui sont frugivores et qui vivent dans des régions justement, parce qu'il n'y a que dans ces régions-là que poussent les fruits qu'elles consomment, donc quand tu m'apporteras un lien qui me, qui me permet de, dé, de décrire des migrations en, en dizaines de milliers de kilomètres de chauves-souris, j'aimerais bien le j'aimerais bien le connaître, parce que les chiroptères par chez moi, ils sont en bord de Seine, ils mangent des moustiques, et ils ne ils se, ils se barrent pas en Afrique quand tu arrives Bon, Roger, si tu permets, je voudrais ajouter deux, deux choses quand même. Tout d'abord, pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent une gamine de 16 ans qui n'a aucune connaissance scientifique pour nous parler de la planète. Mais moi, quand un prix Nobel de médecine nous explique qu'effectivement, ce virus a été fabriqué en laboratoire et qu'en plus qu'il contient les germes du VIH, je, je fais confiance à, à ce prix Nobel de, de santé. Deuxièmement, cette pandémie, elle était attendue depuis longtemps, puisque dans, dans, le, dans le rapport euh, américain de, de, de, du FBI... Le, le, euh, voilà, c'est indiqué dans celui de 2012, ils attendaient, ils avaient prévu effectivement une pandémie qui serait venue d'un virus qui venait d'Asie, etc. Et nous avons même des fil un film sur Netflix, un film de, de 2012, je crois, sur Mais Netflix, Netflix, Netflix un sur Netflix. Donc, euh, je pense que les, ceux qui nous gouvernent, là-haut, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et que ça allait arriver. Et et moi, je, moi, je pense que par rapport à ça, on va, on va retrouver l'abécénaire de Pierre euh, par et, et, et, et avec Pierre Merechkovski, avec la lettre « i » comme « il m'a dit que ». Voilà, et ça tombera C'est le rapport de, de, c, de, de la CIA, pas du FBI. Oui, oui mais il y, y a eu un rapport, notamment, prévenant de la dangerosité du laboratoire P4 euh, à Wuhan, euh, et parce que malheureusement, ce laboratoire il ne, il ne concernait pas que le Covid-19. Voilà. Mais et tous les laboratoires P4 sont dangereux. Bien sûr. Euh, vous en avez un à Lyon, qui, est, oui. euh, qui a été fait par Mérieux, aussi, également. Euh, moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait dans ce laboratoire. Je peux vous assurer qu'elle rentrait chez elle le week-end avec des virus très dangereux pour continuer à travailler dessus. Mais que si elle avait eu un accident de voiture, il y aurait eu une sacrée cata à Lyon. Voilà, et au-delà, et au-delà, et au-delà. Voilà, donc je vais passer la parole à Pierre Merechkovski. Et est-ce que tu nous entends, Pierre Pierre Ah. Tu m'entends Oui, je t'entends. On t'entend, Pierre. Okay. Alors j'y vais. Alors. I, abéceder, du coronavirus par Pierre Merechkovski. I comme il m'a dit « que, évidemment, évidemment, vous avez parfaitement raison. Je préfère me réfugier derrière un hein, « il m'a dit que » plutôt que de livrer un message clair, net et concis qui donnerait une directive qui ne s'adresserait pas qu'à moi-même ainsi que le souligner de l'entreprise et comme je l'ai su par un bruit de couloir d'un membre de la commission d'attribution des fonds européens pour les aides de nouvelles technologies numériques audiovisuelles. Ce « il m'a dit que » qui n'est pas sans présenter quelques similitudes avec les ritournelles des informateurs du KGB ou d'improviseurs, lève cependant toute ambiguïté sur mes propos. Je ne suis pas un de ces spécialistes de la géostratégie qui a apporté la preuve que le mouvement chasse que nous avons créé dans la cour du lycée dans les 70, ne présentait politiquement qu'un intérêt du plus limité, ainsi que l'avait très brillamment noté mon voisin de table à la cantine scolaire, qui allait par la suite devenir un éminent spécialiste de la géopolitique. Au Cette, il m'a dit que, signifie que je ne suis pas un journaliste chargé de communiquer au plus grand nombre en toute objectivité une parole citoyenne, et que le propos que je prétends rapporter s'inspire de mes propres abstractions et dérivatives. je n'appartiens pas au corps des sociologues qui décrètent sans aucune démonstration que leur jeu n'a aucune influence sur les liens qui les unissent et leurs interlocuteurs sujets de leurs études sociologiques. Je tiens ainsi à souligner... Les RMIS qui m'ont reçu dans un violent province retiré m'ont tous dit qu'ils ne se considéraient pas comme des assistés, contrairement à ce qu'ils avaient dit en présent un sociologue émérite qui voulait à tout prix leur vendre sa sauce nationaliste et insoumise fondée sur le respect du travail et de ses traditions culinaires. C'est ainsi que j'affirme qu'en ce qui me concerne personnellement, et en toute sérénité et sans aucune crainte, qu'il m'a dit Qu'avec le télétravail qu'a instauré la mairie où il travaille en sa qualité d'employé mairie, il n'a plus de petits chépaillons incompétents sur le dos. Il peut fumer une cigarette quand il veut mettre à mettre de distance de sa campagne ou de son chien. Il m'a également dit qu'ayant été classé dans la catégorie du personnel indispensable, nécessitant le recours au télétravail, il m'a dit qu'il ne manquera pas de rappeler le caractère indispensable de son activité à la prochaine réunion paritaire syndicale élue mairie. Il m'a ensuite dit que la solitude de certains employés qui se sentent seuls ne s'accentuera pas avec le télétravail, puisqu'ils se sentaient déjà seuls au boulot. Et triste. Il m'a ensuite dit qu'il avait dit à son souche Fayon faillon qu'il n'avait pas d'ordinateur, ni de table, ni de tapis, de souris désinfectés, que c'était à lui de fournir le matériel de travail et qu'il ne voulait pas, par conséquent, être mis à pied pour faute grave. Une personne de mon entourage relativement proche m'a ensuite dit Évidemment, ça ne m'étonne pas qu'il travaille dans une ménéconomie. Le PC n'a jamais réellement souhaité instaurer un contrôle ouvrier sur l'espace de production. Eh bien, je te remercie Pierre, mais est-ce qu'il y a l'ordinateur allumé avec Facebook et son son Parce que j'ai entendu de l'écho quand tu parlais. Ouais, je sais pas, je ne pas trop très non, il n'y a pas d'ordinateur. Il, a... ah, il, il y a eu un écho sur ta, ouais, sur ta je part. je sais, je l'ai entendu, mais je ne sais pas d'où ça vient. Alors, je vais, je, vais, je vais refaire les, les rubriques d'habitude que je fais, parce que moi, je pense que euh, quand, quand, quand Pierre Labro m'a dit, oui, tu n'as pas le droit de, de, de donner comme information que le, que le COVID-19 s'est échappé du laboratoire P4 de Luan, eh bien, moi, je vais justement parler actualité-information. Actualité, lundi, 6 avril 2020, des incendies ravagent les forêts autour du site nucléaire de Tchernobyl, selon Igor Firsov, chef du service d'inspection écologique. Et voici ce que dit ce monsieur. La radioactivité est supérieure à la normale au cœur de l'incendie. Alors, espérons que les fumées radioactives resteront confinées par l'OMS au cœur de l'incendie. Information. Achetez la de la contamination radioactive de nos territoires réalisé par la CRIRAD, pour savoir quoi faire en cas d'incendie de forêt près de chez vous, cet été 2020. Actualité, lundi 20 avril 2020, un séisme de magnitude 6,4 a frappé la côte est du Japon. Information, l'État japonais a criminellement mis réacteurs nucléaires en fonctionnement en 2020. Sur les 54 qu'il comptait depuis mars et 2011. Donc, dans les livres que tu nous écris, euh, Jean-Michel, la chose qui m'a le plus frappé, parce que moi, à l'époque, j'étais assez ignare euh, sur les séquences de Tchernobyl, et tu m'as appris beaucoup, à la fois les rares acteurs Airbnb, la technologie, le non mais surtout sur les conséquences, des choses que beaucoup de gens ignorent. C'est que 70% de, des plus de 180 tonnes euh, d'uranium, sans compter le graphite, qui ont été propulsés dans l'atmosphère par l'explosion, eh bien, 70% de cette contamination euh, nucléaire extrêmement dangereuse est retombée sur la Biélorussie, qui est un petit pays qui n'a jamais eu d'installation nucléaire. Voilà. Donc, un petit pays euh, qui n'a jamais eu de réacteur se tapent 70% des retombées radioactives du euh, catastrophe nucléaire. À partir de là, pourquoi Il y a eu géo-ingénierie euh, soviétique, on a envoyé des hélicoptères et on a fait pleuvoir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les panaches radioactifs, les, les nanoparticules radioactives sont en suspension dans l'atmosphère. Et que le meilleur moyen, et tous les asthmatiques le savent, le meilleur moment, c'est après la pluie, parce que toutes les poussières atmosphériques sont précipitées au sol, et donc on peut respirer, il n'y a plus de pollen, il n'y a plus de poussière dans l'eau, pendant une heure ou deux. Et bien là, les soviétiques ont ensemencé des nuages, pour faire pleuvoir sur la Biélorussie, pour, pour éviter à la population moscovique de se reprendre une très grosse partie euh, des radionucléides qui s'échappaient euh, du réacteur euh, militaire RBMK numéro 4 de la centrale Lévin de Tchernobyl, et ils ont fait pleuvoir ça sur les populations... Euh, civile euh, de Biélorussie, qui depuis 34 ans euh, vivent euh, un véritable enfer. C'est-à-dire que la Biélorussie, c'est un endroit d'Europe où subsistent les dernières forêts primaires, c'est-à-dire celles qui n'ont jamais été coupées par aucun bouchon euh, depuis bien au-delà néo, du néolithique, et ces forêts merveilleuses, où il y a des champignons, où il y a tout, euh, tout un équilibre euh, naturel, et bien tout cela est contacté à cœur, notamment par le fameux Césium qui est un métal euh, qui en fait, une oui. soluble dans l'eau, et qui a une demi-vie de trois demi de siècles. Ce qui veut dire que si au moment de la Révolution française, on avait eu un réacteur RBMK qui avait explosé, euh, mettons par exemple à, à Nogent, euh, là où se trouve de l'eau centrale nucléaire, eh bien il euh, y aurait encore plus de la moitié de la radioactivité en 166 -16 -16, euh, sur tous les territoires où il se serait redéposé. Et quand j'ai parlé des incendies qui ont actuellement, qu actuellement lieu autour de Tchernobyl et qui ont failli d'ailleurs euh, euh, arriver jusqu'au dépôt euh, de matériaux radioactifs et euh, qui a certainement brûlé la forêt eh bien, il faut savoir que ce danger de recontamination par les courants ascendants qui provoquent les incendies, et eh bien les pompiers français en sont victimes tous les ans, notamment dans le sud de la France. Et donc quand vous, attend, voilà, quand vous assistez à un incendie dans le, dans le sud de la France, il faut à tout prix que vous le vent dans le dos par rapport à l'incendie. Oui. parce que sinon, vous allez à nouveau respirer des radios de qui pourraient être remises en suspension dans l'atmosphère. Dans le sud de la France et surtout en Corse, puisque comme tu l'as expliqué pour la Biélorussie, c'est en Corse qu'il a plu le plus plu à cette époque-là, puisqu'ils ont même interrompu le, le tour de Corse. La, la pluie était sur pendant 8 jours, donc le, le nuage a été lessivé au-dessus de la Corse avant voilà. d'arriver en région Pacas. Voilà, et, et je, je tenais, parce que j'ai montré tout à l'heure les livres de Jarimane, mais un, un livre qui est excellent sur les conséquences euh, de Tchernobyl et, et surtout ce que l'on nous a caché, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs au Royaume-Uni, enfin une chercheuse qui a, qui a démontré, parce qu'elle est, elle, elle, elle est experte en entomologie, euh, les, les malformations et les mutations phénotypiques, euh, c'est-à-dire visibles sur les, sur les insectes, et on a vu aussi, ben, malheureusement, en couverture, euh, C'est un jeune qui est né euh, avec des, des malformations sur les membres euh, an antérieurs, donc il y a eu certaines supposités biologiques qui ont aussi affecté l'espèce humaine, mais surtout, euh, comme, euh, comme Yuri Bandageski l'a démontré, euh, euh, cet homme qui, comme toi, a, a failli être tué par le lobby nucléaire, et parce que moi, j'aimerais que tu nous parles de ce qui est arrivé après que tu aies écrit tous ces livres sur Tchernobyl. Je veux que tu nous dises comment l'État français a voulu t'éliminer. Eh bien, chaque, chaque livre a une histoire, si tu veux. Le, le, le, le premier livre donc, que, tu, que tu as montré euh, tout à l'heure, qui est celui-ci, et qui est préfacé par M. Théodore Monod, euh, est arrivé un, un, un jeudi chez l'éditeur. On l'a envoyé tout de suite euh, aux journalistes. Et dès le lundi matin, la, la secrétaire de M. Euh, Yves Calvi, qui à l'époque était à Europe m'a appelé. Et j'ai fait l'émission de Yves Calvi de, de deux heures le, le mercredi. Et donc c'est ça qui a tout déclenché. C'est cette émission qui a tout déclenché, puisque des journalistes avaient écouté. Après j'ai dû... Et huit jours après, j'ai eu un accident de voiture. J'ai eu une, une route de voiture qui a été trafiquée, j'ai fait cinq tonneaux. Mais j'étais en instance de divorce, donc euh, ça se passait très mal d'ailleurs. Donc bon... Puis ça me serait pas une idée d'ailleurs. Ouais. Vous allez voir pourquoi j'ai été long à, à comprendre que je n'étais pas forcément dans un pays des, des droits de l'homme. Et puis donc ensuite, il y a eu une réédition de, de ce livre. Et puis donc, je suis allé euh, en Corse, où j'ai enquêté justement, euh, et avec ce, ce livre qui est sorti. Alors, il y a eu un peu des problèmes au début parce qu'en plus, il a été préfacé par Jean-Dictat Talamoni. Euh, qui, qui à l'époque euh, n'avait pas le poste qu'il a aujourd'hui en Corse, donc il n'était pas très fréquentable. Et alors, euh, suite au premier également, euh, l'association des malades de la thyroïde a été créée avec, euh, avec Chantal Loire. Et donc euh, là, ben, pendant que j'étais justement à Montauban à, à l'association, euh, j'ai eu un incendie euh, chez moi, euh, un radiateur s'est branché tout seul au mois de juillet et a incendié tout l'appartement. Donc après, on a su qu'effectivement, euh, même quand il n'y avait personne dedans, il suffisait d'envoyer en, une certaine impulsion sur le compteur électrique et c'est comme ça que ça ne pouvait plus déclencher. Et puis donc après, euh, bah j'ai continué à faire, des, à faire des... Parce que si tu veux, quand tu pars d'une enquête comme ça, tu, tu montes ton petit réseau de, de renseignements après. Tu, tu as les professeurs, les médecins, ceux qui te disent oui, « oui, moi je veux bien être cité », puis ceux qui te parlent « off », qui ne veulent pas être cité. Mais si tu es sérieux et que tu ne les cites pas, euh, ben, effectivement, tu as les informations qui arrivent. Donc ça a donné, après, un autre, euh, un autre livre qui s'appelle « J'accuse euh, », où je faisais le point avec les politiques aussi, justement. Et je faisais des conférences, et un jour, euh, j'étais à une journée, un, un week-end vert, euh, dans le centre de la France, alors à chaque fois que j'ai une conférence, je salue toujours les, les inspecteurs des renseignements généraux parce qu'ils sont dans la salle et, et ensuite ils sont venus me voir en me disant euh, « Monsieur Jacquemin, vous vous dérangez en haut lieu ?» Et généralement on vous le fait savoir, le premier c'est un incendie, ensuite euh, le premier c'est un accident de voiture, le second c'est un incendie et après c'est un attentat. J'étais avec un ami, il me dit « non mais ils ne sont pas bien, ceux-là c'est pour te faire peur ». Effectivement, effectivement, quoi. Quoi. Effectivement, la fête, la fête voilà. Et celui-là, il est, il est sorti donc en, en 2002, et, et un mois après, effectivement, j'étais pas gardé avec toute une histoire, euh, avec une enquête des policiers qui était à charge sur les victimes d'ailleurs, et pas et pas sur l'agresseur. Enfin, bon. voilà. Donc, euh, ben, je dis, puisque c'est comme ça, euh, j'en ferai un autre, et, euh, et donc c'est comme ça qu'ils ont vu celui-ci qui est encore plus important que, tout, que tous les autres et qui, est, en plus, j'ai la chance qu'il est préfacé par le Dominique Bellepomme, qui est un cancérologue spécialisé dans les cancers dus à l'environnement, c'est-à-dire les pesticides, les engrais et les rayons, naturellement. Et puis là, ils m'ont foutu la paix parce qu'ils ont dit, euh, à chaque fois, ils nous en fait un plus gros, donc vaut mieux qu'on le foute la paix. Et puis après, j'ai quitté, quitté la France, je suis arrivé ici à La Réunion, et, et c'est très drôle parce que, figure-toi, le, le premier qui a lancé... Euh, le bébé, euh, en 1986, c'était le docteur fouconnier en Corse. Qui est, parti, qui est parti de Corse et qui a vendu hein, sa ville là, Catherine de Neuf, qui, qui était parti de Corse et qu'il est venu où Ici, à La Réunion. Et voilà. voilà. Après, il est retourné après. Hein, donc, voilà. tu, tu, tu es un expatrié politique, d'une certaine voilà, manière. Je suis, alors voilà, je suis à La Réunion et en Inde. <rire> je, je vis aussi en Inde, donc fait les deux. Mais euh, effectivement, je, je suis en métropole. Je vais y retourner parce que tu, tu nous as un peu parlé de, de Fukushima. Euh, je voudrais quand même vous dire que euh, Tchernobyl, c'est c'est pas grand chose par rapport de, à Fukushima. Ah, en Fukushima, quantité, en quantité de décret, oui, c'est très peu. Non, non, mais par rapport à la contamination de la planète, c'est catastrophique. Ouais. Voilà, ben voilà, si tu si tu vas pêcher au thon en Californie, le thon il est contaminé ah, au cesium qui... de fou. Tu bois du vin blanc de Californie, c'est un Français qui l'a rapporté pour l'analyser, il est contaminé au sodium de Fouchou. Le micro est C'est Le micro est des contaminés qui partent dans l'océan tous les jours. Oui, et il y a Pierre Lavreau qui voulait dire une chose. Oui, euh, je vous remercie. Euh... René, sous Orwell, d'accord euh, Quel moyen on a de, de, de s'opposer à Orwell il, il y a ce que vous faites, c'est-à-dire vous êtes des lanceurs d'alerte. Moi, je ne vous connais pas, vous êtes mon ami de, de Roger, que je, dont, avec qui j'ai un, un immense respect pour Roger. Mais la question qui se pose, c'est que euh, le, le, le lancement d'alerte fait partie des, des obstacles à Orwell. Mais euh, pour moi, euh, quand j'entends par exemple une preuve dire c'est Montagnier qui parle, donc Monta je crois Montagnier, moi je ne crois personne, ni, ni Montagnier, parce que Montagnier est l'auteur de la théorie de la mémoire de l'eau. Alors Non, a... c'est pas, pas, pas Montagnier. Non, pas... Non, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Si. C'est Yamamoto, ah, Yamamoto l'auteur de, de oui, La mémoire de l'eau. Il n'a rien, rien à voir avec ça. Je Montagnier. Oui, Montagnier voilà. était chercheur au CNRS, et avec une de ses collègues, ils ont les premiers découverts, le, veri... le village 1 ah, Voilà. Quand voilà. Tu me coupes la parole. Alors moi, si ça continue, je me casse. Juste pour rectifier, tu dis quelque chose qui est faux. Montagnier n'a strictement rien à voir avec La mémoire de l'eau. Voilà. Si. Non, vérifier des sources. Non, non, ben, c'est quoi vérifier des sources Même si je me gourre là-dessus, ce qui m'étonne fort, le ah, bah, et... démontrer. J'ai le, e de... le livre de Yamamoto sur les, les analyses de l'eau, justement, et la mémoire de l'eau. Alors, euh... je vous en attaque. Lui qui a fait, je, je vous amènerai les preuves, mais ce n'est pas, pas mon propos essentiel. Montagnier, Mont Mont Mont Mont tu sais, il faisait partie surtout des, des nobilisés qui se sont opposés aux 11 vaccins obligatoires. C'est pas grave, Roger. Ah, La Pierre, laisse Pierre, Pierre s'exprimer. C'est un échange. Ben Non, c'est pas un échange, puisque tu parles tout le temps. Non, j'échange. Regarde, je te laisse parler. Okay. Euh, pas longtemps. Ça fait une demi-heure que tu parles. Hein? Et monsieur j'ai et, alors, mais je n'ai pas dit que Monta Montagnier était, avait un rapport avec la mémoire de loup. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce que l'on fait, c'est-à-dire que moi, quand je fais une émission, je la, je la prépare. C'est-à-dire que si, si je me refuse à dire, alors que Montagnier a dit que pour lui, euh, il était évident que le Covid-19 avait été manipulé et qu'il contenait du génome euh, de, du VIH1, eh bien moi, j'ai récupéré les deux génomes, j'ai pris un logiciel open source euh, de, de, de de pour pouvoir comparer les génomes et donc je ne me suis pas fier à ce qu'a dit Montagné. Moi, j'ai vu qu'il y avait une corrélation quand même, en pourcentage assez fort, entre le génome très long du Covid-19 et le génome très court de, de la souche VIH numéro 1. Voilà. Et donc, c'est une façon de vérifier l'information. Mais effectivement... Quand le virologue Didier Raoult a commencé à poster par rapport à la chlorine et à l'azithromycine en traitement, eh bien je m'ai posté et j'ai été bloqué en, en poste pendant 4 jours par Facebook. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas... Euh, tu vois, euh, Jean-Michel Jacquemin, il t'a dit qu'il s'est pris des coups de couteau. Et il a été lardé de coups de couteau. On a voulu transformer ça en une affaire de mœurs et il y a même eu un, un pseudo-documentaire fabriqué par les services secrets français pour, pour été, qui, a, qui est sorti à la télévision pour ouais. essayer de, de, de, de, de le discréditer. Et donc le discrédit, souvent, il vient de propos... Et par, par n'importe quelle télévision, TF1, et une, présentée et produite par un ancien agent de la DGSE, Charles Neub. Et j'ai quand même fait un procès contre TF1 ils n'ont pas osé faire appel. Voilà. Alors, je... Je donc... Oui, bien sûr, Pierre. Euh, moi, euh, ce que vous dites, c'est très important, mais pour moi, ce n'est pas, pas le propos essentiel qui m'intéresse. Le propos étant essentiel, c'est de savoir comment on peut démonter leur web order. Et pour l'instant, ce n'est pas avec ce que vous racontez, et que je, je partage grosso modo 80%, non, 80 de ce que vous dites, le, euh, ça ne chatouillera pas les services secrets d'un quart de poète, Parce qu'ils ont les moyens de recommencer tous les jours. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est de savoir comment définir des outils qui mettent Orwell vraiment en danger. Alors, pour l'instant, j'ai trouvé un truc qui s'appelle le Web Cercle de Parole, qui vient du cercle de parole muni du bâton de parole, de, du mouvement rainbow et je, je, je m'aperçois, on, on essaie de monter en limousin, il y en a deux qui fonctionnent à peu près, et c'est le seul moyen de s'attaquer à Orwell, parce que si on s'attaque, euh, comme vous le faites, j'ai beaucoup de respect pour vous, moi, je suis très content de l'émission, sauf que pour moi ce n'est pas l'objectif principal, moi j'adore participer à l'émission, mais le problème, c'est qu'on ne on tape pas sur la demi là. On lui fait, on lui fait presque rien cadeau. On ne, tape, on ne tape sur personne, ici. Cette émission, elle est là pour taper sur personne. Cette si. émission, non, cette émission, elle est là pour informer. Par exemple, quand tu dis qu'on ne propose pas de solution, moi, je vais t'expliquer une chose. Premièrement, il y a une chronologie. 24 octobre 1945, tu sais ce que c'est C'est la création de l'Organisation des Nations Unies. Ça m'intéresse. Voilà. Et bien, comme son nom l'indique, elle sert les intérêts... Et Roger, t'entends Oui. Tu nous entends Oui, bien, je t'entends. Tiens. Tiens.